Dans cette entreprise, on fabrique du rêve, de la magie. C'est un petit peu notre métier. Et cette boîte, euh, elle révèle du fantastique. Contrairement aux autres produits qui sont fabriqués chez nous, euh, la fabrication de cette boîte demande une attention particulière. Nous avons conçu un produit qui peut entrer dans toutes les maisons. Les boîtes sont prêtes, on les enregistre dans la base de données. On prend simplement l'annuaire et on choisit 10 adresses ou hasard. Pour que la magie continue, il faut qu'on en soit les artisans.